on n'a pas besoin d'avoir de l'argent dans la poche pour échanger. On échange parce qu'on fait un crédit débit de temps, de temps de vie. On dit que nous, la valeur, c'est le temps de vie, la minute de vie. C'est ça, notre valeur. On décide de créer une monnaie où chaque heure de vie égale une heure de vie. Vous dites toutes les offres de choses que vous pourriez offrir, les dons que vous pourriez faire à vos voisins,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 et donc, c'est comme ça qu'on peut échanger entre nous, crédit débit. Mais, dans cette monnaie, on refuse l'intérêt de l'argent. Notre monnaie, celle, devient un outil d'échange, devient un moyen de faciliter l'échange entre nous, on s'échange des heures de vie, mais surtout pas une réserve de valeur qui va provoquer l'intérêt avec tout le malheur qu'on connaît, avec la spéculation qu'on connaît actuellement.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 sur l'idée qu'on se fait de la monnaie. Le sel, ça m'a aidé à, à mieux vivre. Par exemple, moi, je faisais de la sculpture. Je faisais des, de la sculpture, et, et c'était un temps, euh, je me repliais pendant trois heures, quatre heures pour faire une sculpture. Ben, les gens les voulaient en grains de sel. Du coup, avec les grains de sel, j'ai pu aller me balader d'un sel à l'autre. Euh, j'ai pu échanger un temps, internalisé de méditation en faisant de la sculpture, en temps extériorisé, en allant à la rencontre des autres. Pour moi, c'était formidable. Donc ça enrichit la qualité de ma vie de tous les jours. En même temps, ça m'a fait rencontrer des différences que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas eu les sels. J'ai rencontré des gens en Bretagne, j'ai rencontré des gens en Provence, etc. Grâce aux sels. Et, et, et parce que je donnais autant que je recevais, je recevais autant que je donnais. Ça m'a fait faire un saut qualitatif ce que j'appelle une jouissance existentielle, le sentiment de la présence de la conscience. Ça, c'est formidable. L'essentiel d'une société, c'est de produire de l'humain. Avec le sel, on ne cise pas. Au contraire, on est à la confrontation de plein de différences. Des différences humaines, mais des différences d'idées. Et donc, c'est un laboratoire de créativité. Donc ça, ça, ça me réjouit.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 Il y a des grands papiers sur les besoins, les, les devoirs du citoyen, les droits du citoyen. On a fait des choses merveilleuses, etc., reconnues par la planète ancienne, entière, les, les droits et les devoirs, etc. Mais, mais jamais on parle des désirs profonds. La première lecture des institutions, c'est que vous allez faire du travail au noir. Au bout de deux ans, on a un procès parce que les institutions du travail, les institutions du marché disent ⁇ oh là là !⁇ Travail au noir On est condamné à Saint-Giron, je reprends le procès sur Toulouse, on le retravaille et on gagne notre procès à Toulouse. On a expliqué, grâce au procès, que ce n'était pas du travail au noir. Et on l'a si bien expliqué parce qu'on a dit au juge ⁇ si vous nous condamnez à Toulouse, eh bien le mot fraternité ⁇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 votre lieu vide que vous allez créer en invitant des amis. Et c'est comme ça que les selles se multiplient. Et c'est comme ça que moi, je suis allé créer plein de selles de ville en ville. J'ai dit finalement, la question de l'argent, elle est toujours au centre de tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une université sur c'est quoi l'argent On décide de faire une université d'été, c'est quoi l'argent on se réunit de toutes parts, de plein de différences. Et de cette université d'été, c'est quoi l'argent En 1900, l'été 93, à viol le fort d'ailleurs, euh, dans la région du Sud-Est, eh bien, sort l'idée de faire comme les Anglo-Saxons qui, qui ont fait de la monnaie locale, de créer une monnaie locale comme eux, chez eux, ça s'appelle les LETS, Local Exchange Trade System. On fait venir volontairement une fille de Londres qui nous appelle, qui nous explique la monnaie locale, Local Exchange Trade System dans la banlieue de Londres. Et comme nous, on, les Français, on ne sait pas parler anglais, local on comprend, exchange on comprend, ça veut dire échange, système on comprend, ça veut dire système, mais trade ça veut dire quoi Et elle nous dit trade ça veut dire commerce. Et on dit, ah ben le trade, tu repars à Londres avec ton trade, nous on garde local exchange system. On inverse, ça fait sel. L'été dernier, on a réfléchi à comment on pourrait se rajeunir, euh, parce que les sels ont vieilli, et, et, les, et les jeunes, il y a des jeunes dans le sel, mais il n'y en a pas suffisamment à notre sens. Donc on veut faire un travail sur 2-3 ans sur quels pourraient être, par un travail collectif, quels pourraient être nos désirs profonds qui seraient compatibles avec nos différences culturelles et nos différences religieuses. Et c'est ça euh, le projet que je veux mener dans les prochains mois avec les selles, pour faire des intercelles où on fasse le point de l'évolution de ce texte. On se donne trois ans pour arriver à un texte commun et à ce moment-là, on inviterait dans ces banquets une fois les colibris, une fois attaque, une fois euh, le monde diplomatique, une fois euh, l'éducation populaire de cela, une fois les AMAP. Voilà donc, ça me permettrait d'ouvrir les selles aux autres réseaux euh, qui sont eux aussi dans la transition euh, climatique, énergétique euh, de société et, et à ce moment-là de d'avoir un. Un débat commun sur nos désirs profonds. Le conte hein, euh, qui marche très bien pour les monnaies locales complémentaires ou les selles, c'est le conte euh, d'une femme qui vient d'ailleurs, qui reconnaît son village 30 ans après, et qui dit C'est incroyable, la mairie c'est toujours la même, l'église c'est toujours la même. Et par contre, l'auberge ça y était pas. Elle va voir monsieur l'aubergiste. Ça fait 30 ans que je ne suis pas venu dans mon vieux village. Je voudrais la plus belle chambre que vous avez. Oh, madame, le conseil municipal m'a donné l'aile du château. J'ai fait une chambre bleue, mais je vous préviens, c'est 100 euros la nuit. Pas de problème, dit la dame. Elle sort un billet de 100 euros, elle le met sur la table. Et l'aubergiste dit, ben, laissez vos valises, allez découvrir votre village, que vous avez pas vu depuis 30 ans. Et puis, dès que la nuit tombe, je vous amène dans la chambre bleue. Elle va dans le village. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui dit « T'as reçu un billet de 100 euros ?»« Je suis ton ami. Tu me dois 100 euros depuis deux mois. Alors donne-le-moi. Règle ta dette. » Le billet de 100 euros, il rentre chez lui, il dit « Tu vois L'aubergiste, tu disait que c'était un voleur, mais il a réglé sa tête, il m'a donné le billet de 100 euros. Il rentre chez lui et sa femme dit, Oh, 100 euros, c'est exactement le prix de l'étagère dans le magasin d'en face pour ranger les jouets du petit. »« Oh, formidable Elle va chercher l'étagère. » Le marchand de meubles dit « Mais 100 euros, c'est exactement ce qu'il me fallait pour payer la vidange de la voiture de ma femme et de moi. » Le garagiste, il a le billet de 100 euros. Et le garagiste, il mariait sa fille. Il avait pensé à tout aux amis, 200 personnes étaient là, il avait oublié de penser à la chambre de la mariée. Il dit au conseil municipal, la chambre bleue à Baldaquin, que le conseil municipal a voté pour le nouvel aubergiste du village, c'est ça qu'il faut pour ma fille. Ce soir, il va vite voir Jules et dit à l'aubergiste, « Eh ben écoute, écoute, la chambre bleue Baldaquin, il la faut pour la mariée. »« Ah ben écoute, tu serais venu il y a 10 minutes, J'aurais pu avoir la chambre de mais il y a une femme qui est venue d'ailleurs, et cette femme qui est venue d'ailleurs, elle me l'a réservée, elle me l'a payée. Oh, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Les amis sont là, le mariage est là. Et à ce moment-là, la femme revient. Et la femme revient, dit à l'aubergiste, écoutez, 30 ans que je suis pas venu dans ce village, j'ai vu un vieux copain, il m'a ouvert grand les bras. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Je t'emmène chez moi, donc j'ai plus besoin de votre chambre bleue à baldaquin dans l'aile du château. »« Ah bon ?» dit Monsieur l'aubergiste. « C'est pas un problème. »« Parce que il prend le billet de 100 euros qui avait circulé de main à la main. »« Le même billet !»« Et il redonne ce billet à la dame, qui est venue d'ailleurs. »« Elle repart, elle prend ses deux valises et à la porte, elle se retourne devant l'aubergiste et dit « J'ai oublié de vous dire, le billet de 100 euros. » Elle prend son briquet, comme Gainsbourg, elle brûle le billet. Il était faux. Le billet était faux. Et dix personnes, le garagiste, le marchand de meubles, dix personnes dans le village, avaient vendu des biens et des services pour 100 euros. Dix personnes avaient vendu des biens et des services pour 100 euros. Avec un billet qui était faux. Donc c'est ça la création monétaire.